Oui, on a Oui, bonjour Monsieur Juliette Martin de l'association j'accède.com. Donc au sujet de la journée de l'accessibilité qui aura lieu à La Rochelle le 3 mai prochain, et je voulais savoir si vous aviez une petite idée du nombre de personnes que vous pensez pouvoir mobiliser, parce qu'on est en train de penser au panier repas, et donc je voulais savoir si de votre côté vous aviez eu des retours. Bah, les besoins logistiques, le premier, c'est trouver une salle pour accueillir les bénévoles, les former donc, au principe, aux principaux critères. Et ensuite, euh, l'autre salle dont on a besoin, c'est une salle ordinateur pour en fait, faire la saisie de toutes les informations euh, sur les adresses accessibles recensées, pour pouvoir les mettre en fait, sur le site internet de J'Accède dans la journée. On a quelques contacts dans les villes où on organise ces journées, mais les. Les structures qui ont le plus de connaissances du terrain, ce sont les associations locales. Donc c'est intéressant de travailler, de pair avec eux pour organiser la journée. Ouais. Alors il y a un seul vieux port, le gabu, Aquarium, médiathèque. Mais vous, vous êtes actif, on a un seul kit pour un groupe Je sais pas. Qu'est-ce qui est proche d'ici Entre le Gabu, le corps et Chambriel pas, pas trop loin là. Ça y est, c'est parti là pour euh, 3 heures de recensement motivés sur la Rochelle. Donc ils vont tous se répartir principalement dans le centre et un peu sur les extérieurs. Et donc euh, recenser le maximum de lieux accessibles, sensibiliser et participer à un petit événement solidaire 4 ensemble. 4 cm. <rire> Alors, il n'y a pas d'ascenseur, pas de marche. Alors, pour monter aussi, il faut faire ça. Ah, donc ouais Donc la donc hein Ah, elles sont là, voilà. fait en soi Et c'est lourd, regarde. Donc, euh, là, on essaye les fauteuils et quand on sent mes dents, euh, ça se voit que. C'est difficile. Oui, ça doit être dur parce qu'on ne peut pas se déplacer tout seul quasiment. Et il euh, faut avoir toujours quelqu'un pour nous aider. Il y a beaucoup de magasins quand même qui sont inaccessibles et c'est euh, très embêtant pour eux. Parce qu'il n'y a pas que les handicapés, il y a aussi les personnes âgées. Ça va être mon cas. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de magasins qui avaient tous des marches assez hautes et que les fauteuils ne pouvaient pas les monter. En fait, ce qui nous reste à terminer, c'est de comptabiliser le nombre de points par, euh, par commerçant pour leur donner leur niveau d'accessibilité et leur degré d'accessibilité. Et ensuite, de retourner euh, au, au collège Frenon pour euh, pouvoir euh, rentrer euh, tout ça sur la base de données euh, du site internet de j'accède point. En pratique, ça permet aux personnes en situation de handicap de repérer les lieux accessibles avant de sortir, de choisir ses itinéraires et de ne pas aller dans un lieu qui n'est pas accessible et s'en trouver bloqué, pas pouvoir participer à la vie citoyenne. Oui, parce que là, la marche, elle n'est pas si, autre... est... Est si haut que, si que ça. Et on a envie de manger des bonnes choses que vous avez à l'intérieur. Les personnes handicapées vont voir sur les sites ce qui est accessible. Donc c'est un bonus pour vous. Hein. On est tellement privé de certaines choses quand on est en fauteuil roulant, que, et c'est la vie au quotidien, mon Dieu, on en, la citoyenneté, c'est ça, hein, c'est d'être comme tout le monde, hein, de vivre comme tout le monde, hein, à partir du moment où on en a la possibilité. Et maintenant, le commentaire, c'est plus votre ressenti par rapport à l'accueil euh, comment, comment vous avez été reçu par le la, par la propriétaire Bien sûr. Bien vous avez pu sensibiliser facilement. Vous avez écouté. Oui, oui, nous avons bien écouté, tranquille, gentil. D'accord. Euh... Bah, en fait, c'est là que vous pouvez marquer euh, dans la case commentaire. Mettre les gens valides euh, en position, en situation de handicap, c'est-à-dire les mettre dans les fauteuils et leur faire faire ce genre de parcours, entre autres, euh, c'est enrichissant même pour eux parce que ils sont, là, ils se rendent compte de ce que l'on vit. Tout à l'heure, j'étais avec une jeune qui me disait euh, le plus dur pour moi, ça a été le regard des gens. De, de nous regarder euh, d'une façon un peu, euh, un peu insistante et du coup euh, bah, de se dire bah ouais, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui au quotidien vivent ça parce que euh, si tout est lié à l'accessibilité en fait, hein, vu qu'on ne voit pas de personnes en fauteuil dans, dans la rue, enfin, dans beaucoup de villes c'est comme ça. Ben forcément, ça, ça attire plus le regard que ce que ça devrait en fait. Et vous avez essayé le fauteuil Oui, euh, on est passé à tour de rôle, on était quatre en fait, on est passé à, à tour de rôle dans le fauteuil pour se rendre compte euh, de la difficulté et c'est vrai que c'est pas, ça rend vachement difficile le quotidien des personnes euh, qui sont dans des fauteuils, on s'en rend pas compte euh, quand on est valide. Même les mamans avec leurs poussettes attendent beaucoup de nos actions justement, parce qu'elles ont la même problématique entrer ou pas, avec leurs enfants dans les magasins. L'idée de cette journée, c'est de, de rendre service et de prendre plaisir à rendre service. Accueil, euh, accueil chaleureux. Accueil, accueil gracieux. Accueil, accueil merveilleux. ont a euh, plus de 200 lieux, donc euh, pour, une, pour une ville comme La Rochelle, je pense que c'est un, un très bon succès. Ces jeunes, bah, le regard comment ça changer aujourd'hui bah pour eux va, va vraiment évoluer dans l'avenir et euh, je pense que plus tard, euh, ils, auront, ils auront envie d'une cité complètement accessible. Et on vient de s'inscrire en tant que, que citoyen engagé. Là, on peut télécharger quelques documents pour euh, en savoir plus sur l'accessibilité. Et après, bah, on, euh, bah, on peut inscrire des lieux qu'on a repérés comme étant accessibles. Et on peut les inscrire sur si j'accède. Et donc c'est entièrement gratuit et c'est vraiment un geste que tout le monde peut faire. Le fait de rendre accessible, c'est aussi une accessibilité pour tout le monde. N'importe qui peut se casser une jambe au ski, les femmes avec des poussettes. Bon voilà Il y a toujours un moment de la vie où il y a des choses un peu plus dures. C'est important que les infrastructures soient réellement adaptées pour que chacun puisse euh, avoir une vie euh, une vie normale. Ouais.